Alors, si tu veux apprendre à construire des improvisations piano-jazz qui soient efficaces, il te faut connaître des phrases d'impro type, euh, issues bah, voilà, des meilleurs pianistes. Et à partir de ces phrases, tu vas pouvoir en créer des variantes. Cela veut dire aussi qu'il faut les comprendre, évidemment, harmoniquement, savoir comment elles ont été construites. Euh, par exemple, si on improvise sur un 2-5-1 majeur, c'est-à-dire sur... Alors, on va prendre un exemple en tonalité de Do majeur. C'est-à-dire, on va jouer Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Euh, et puis, à la main droite, bien sûr, on pourrait se dire, bon, on est en Do majeur, donc on va pouvoir improviser sur les notes de la gamme majeure Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sauf que, euh, bien souvent... Euh, on risque d'avoir, si on se contente eh bien, de jouer sur les notes de et mi, fa, sans avoir eh bien, des règles de construction, sans connaître un petit peu des clés qui permettent justement de faire vraiment sonner nos impros en fonction des accords, on risque d'avoir des impros qui sont plates, euh, des impros qui sont linéaires et sans intérêt, sans grand intérêt. Euh, voilà Surtout qu'il y a des notes à éviter, à éviter aussi selon les accords. Par exemple, si on veut jouer de façon très linéaire... On va pouvoir le faire sans problème, ça c'est souvent ce que l'on fait lorsqu'on commence l'improvisation. On va jouer des notes très conjointes sur les notes de la gamme. Bon, on va essayer de coller un peu aux accords, mais voilà, à un moment donné, on va se lasser. Et pour aller plus loin, il faut connaître eh bien, des phrases types et aussi bah, des clés pour euh, construire des impros qui ont du sens. Euh, par exemple, on pourrait improviser dans les notes des accords. Je vous donne un exemple. Là il y a plusieurs choses de fait. Déjà, au lieu d'improviser de, de façon linéaire, voilà, dans les notes de la gamme, sans trop réfléchir à ce que je fais, bah déjà, bon, premier conseil, prendre le temps, prendre le temps de chercher des phrases. L'improvisation, c'est une composition, on va dire, en temps réel, mais ça reste une composition. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est s'asseoir un petit peu et chercher, prendre le temps de chercher de belles phrases. Et là, ce que j'ai fait concrètement, j'ai joué dans les arpèges de chaque accord. cest que pour Ré mineur 7, j'ai joué les notes euh, Fa, La, Do, Mi, euh, voilà, qui, qui sont les notes si vous voulez, de Ré mineur 7 avec une extension ici, euh, la neuvième. Pour Sol 7 j'ai joué également eh bien, dans les notes de, de l'accord. Et pour Do majeur 7, j'ai joué dans les notes de l'accord également. Et si vous voulez, rien que le fait de penser comme ça une improvisation dans les notes des accords, c'est une pensée qui est plus verticale et moins horizontale et euh, le résultat sera moins plat. Bien sûr, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer de façon plus linéaire dans les notes de la gamme, comme ça, de façon plus conjointe. Mais, euh, si vous voulez, il faut varier les plaisirs parce qu'il faut éviter, évidemment, d'avoir un jeu qui lasse. Euh, et, évidemment, il y a comme ça plusieurs règles de construction, comme, par exemple, le fait aussi de connaître des gammes qui vont sortir un petit peu de la tonalité. Alors, surtout dans le jazz, hein, par exemple, sur l'accord dominant, euh, ce n'est pas rare que l'on utilise des gammes et euh, eh bien autre que euh, eh bien, la gamme majeure hein, pour tordre un petit peu cet accord et si ça va donner vraiment, c'est là où on va pouvoir facilement ajouter du piment dans nos improvisations Ce sont des choses que j'aimerais partager avec toi. Euh, J'ai créé un cours que tu peux découvrir dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. et euh, dans tous les cas, moi ce que je voudrais te recommander, c'est de faire tourner une cadence simple, euh, comme ça, comme par exemple Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7, ou une autre euh, cadence sur euh, caractéristique, on va dire, au sein d'une tonalité, et de prendre le temps de chercher des phrases qui soient musicales, euh, bah, déjà pour commencer, euh, on va dire, dans les notes de la gamme qui correspond à tes accords. Mais vraiment prendre le temps de fouiller et de chercher, parce que bien souvent ce qui se passe, c'est que... Euh, euh, on va improviser comme ça, euh, on va dire, on va se laisser un petit peu aller, mais euh, on ne sait pas trop où on va partir. Quoi. Alors vraiment, euh, prendre le temps de construire une improvisation, comme si vous composiez finalement une mélodie au piano. Et la deuxième chose, c'est d'écouter évidemment, évidemment les meilleurs pianistes, ceux qui vous, ceux qui vous, voilà, qui vous touchent, et de, de, de, de repiquer leurs phrases, bah, soit dans des partitions, dans des transcriptions, soit à l'oreille. Euh, si vous voulez, rien qu'avoir comme ça une, deux, trois... Euh, phrase type jazz, ça va nourrir énormément votre vocabulaire musical et à partir de ces phrases, qui est, ce qui est super, c'est qu'on peut en créer une infinité de variantes. Et quelquefois, c'est vrai, on pense qu'il faut connaître un milliard de, de, de gammes, un milliard d'accords, etc. pour improviser efficacement. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en réalité, il faut surtout connaître euh, eh bien les règles essentielles. Il n'y en a pas tant que ça finalement quand on quand on résume un petit peu euh, et quand on constate un petit peu les, les les outils qui sont souvent utilisés dans les improvisations et euh, Ensuite, c'est euh, voilà, juste connaître quelques, quelques phrases types et s'amuser à en construire des, des variantes, à partir de ces phrases qui sont construites finalement sur des, des règles harmoniques euh, fortes. Euh, voilà, ensuite, l'important, voilà, c'est de connaître quelles sont les notes à mettre en avant, sur quelle note atterrir, quelle gamme je peux utiliser sur l'accord dominant, par exemple. Euh, voilà, Comment je peux rendre un peu tout ça musical Apprendre aussi, euh, c'est important, à transposer dans d'autres tonalités, arrêter de jouer tout le temps en do majeur, évidemment, pour ensuite être euh, libre de jouer sur n'importe quelle grille, parce que, évidemment, ensuite, l'idée, ça serait de vous exercer sur des grilles, euh, sur des grilles, sur des standards de jazz réels, par exemple, ou des, des, des chansons de variété, même, hein, mais euh, qui transposent, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus, encore une fois, si vous êtes intéressé, je, je vous invite à découvrir le cours que j'ai créé pour vous. Le lien se trouve dans la description, et je vous dis à bientôt